Je vais profiter d'avoir démonté mes couvrois pour aller aussi démonter mon impaleur. Donc il faut dévisser. Donc il faut dévisser tous les écrous de la surface. Fons attention parce qu'il y a un joint assez fragile en dessous en général. Ça dépend des modèles de pompe. Alors moi je le fais avec le tournevis parce qu'ils sont assez faciles à desserrer sur ma pompe si c'est pas le cas Voilà. Bien, c'est l'eau. Ce n'est pas le cas donc, il faudra se servir d'une clé hexagonale de 6 ou de 8 pour avoir le plus de force possible pour desserrer. et voilà Donc on repère bien le joint et l'impeller d'origine qui est là Alors pour l'extraire on peut avoir du mal avec une paire de pinces en général euh une que je viens de retirer on vérifie qu'il est bien tous les morceaux tous les morceaux pardon qu'on vérifie qu'il est bien entier parce que sinon il va falloir aller à la pêche pour le retrouver dans les ailettes du circuit d'échange en espérant que ce soit pas rester coincé devoir enlever le petit joint Là, qui s'est quand même un peu écrasé. C'est bien nettoyer tout ça. Voilà. Alors Yanmar fournit cette chose avec la petite roue aube. Alors attention, il y a un sens de rotation qui est prévu sur la documentation. Donc en gros, la roue à aube, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, d'après la documentation Yanmar. qu'on graisse bien la petite roue à homme. là, Donc ça devient compliqué Bien. Forcer un petit peu, me c'est rentré. Voilà. pour remettre le joint. Neuf Pas à sa place. Le couvercle mmh. voilà. on va mettre un peu de glycène sur le couvercle aussi Hey, Un peu trop en hein. il y a le galère pour mettre les petites vis. Et ben. Voilà pour l'impeller le rouet de la pompe à de mer du Myanmar, 3 YM30, il n'y a rien d'autre à faire à part redémarrer le moteur et vérifier qu'il n'y a aucune fuite, ce que je ferai tout à l'heure.